Bonjour à toi, chers spectateurs. Joyeux Noël, si vous regardez cette vidéo au niveau oh, des fêtes. Oh, oh. Euh, et quoi de mieux pour les fêtes de Noël que le Père Noël qui pète la gueule à des braqueurs je pense que c'est une bonne réunion d'exécutifs qui a dû se passer à Hollywood lorsque les mecs ont conclu à cette idée saugrenue qui est Violent Night, réalisée par Tommy Vircola. Et donc l'histoire, bah, c'est un peu ce que je viens de vous résumer, mais au milieu, vous rajoutez la famille Lightstone qui se retrouve pour fêter Noël, euh, il y a l'air d'avoir des petits conflits dans la famille, et au milieu de ça, et bah, il y a des braqueurs qui veulent récupérer du fric que la mère a, et vous rajoutez en plus au milieu de cela le Père Noël qui était venu littéralement déposer des cadeaux pour la petite et qui va se retrouver à devoir potentiellement bah, péter la gueule des braqueurs. Je, je me demande des fois ce que prennent comme drogue certains scénaristes. Je sais pas, mais c'est de la bonne. Et... Ah, bah ça doit être de la bonne poudreuse. C'est de la bonne poudreuse. Bien, de la poudreuse de Noël. Et vous en doutez, avec un tel concept, et vu qu'en plus j'ai commencé l'année avec toi, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on fasse un dernier Allez. film avant que l'année se termine. Comment vas-tu, mon cher Nico Très bien, et toi Bon, écoute, euh... c'est un truc, ce film. Je t'avoue que quand j'en ai entendu parler au début, je me suis limite demandé si c'était pas juste une vanne issue potentiellement d'une publicité du Super Bowl. Je me suis dit ça se trouve les gars ils ont dropé ça et tout le monde pense que c'est un vrai film. Comme ça avait été le cas par exemple avec Die Hard où ils avaient juste fait une pub pour un magasin de bricolage et où tout le monde était persuadé qu'il allait y avoir un nouveau Die Hard qui allait sortir. Mmh. Donc je me suis dit ça se trouve c'est juste une bonne blague parce que David Harbour est en pleine campagne pour euh, la dernière saison de Stranger Things. Peut-être que c'est juste pour jouer avec lui, et peut-être que c'est une pub. Non. Ouais, cest le qu'il a fait la pub pour euh, WoW Dragonflight aussi, il y a voilà. longtemps. Donc forcément, on s'imagine plein de trucs. Mais non, il s'avère qu'il y avait bien donc un projet de film, supervisé en plus par Tommy Virkola, le mec qui s'était déjà dit à une époque « Hansel et Gretel, c'est bien, Hansel et Gretel en 3D, qui bute des sorcières, c'est mieux. » Donc à partir de là, bah, on se retrouve avec cet étrange truc qui débarque un peu de nulle part, qui a l'air d'être fandard sur le papier, mais où on s'est un peu dit la même réflexion lorsque tu m'as envoyé le message, mmh. tu m'as dit on est potentiellement sur un gros nanar, je me suis dit exactement la même chose. Contexte placé, mon cher Nico, qu'as-tu pensé de Violent Night bien finalement ça va, c'était marrant, c'était pas, pas effectivement le genre nanar ou nanar fumé comme je pensais, c'était finalement plutôt bien conçu. Alors forcément, à euh, prendre au troisième degré, hein, mais c'est voilà, c'était un bon film de Noël. Donc, ça met bien dans l'ambiance de Noël et en même temps, ça donne bien envie de casser des queues des méchants. <rire> Qu'est-ce qui résume à bien <rire> Qu'est-ce que tu résumes bien Non mais oui, c'est ça. On est sur une grosse blague qui, bon, on développera ensuite, mais est très longue. C'est une blague qui dure deux heures. Mmh. Donc... Euh... On va dire que sur les deux heures, on pourrait facilement enlever quasi une demi-heure, trois quarts d'heure et s'imaginer juste un film de 1h20 bien condensé qui serait beaucoup plus badass et peut-être un peu moins dans les clichés à l'américaine de la période de Noël. Oui. Mais il y a une bonne vibe en fait quand même le film. Il y a un truc, un espèce, bah, comme tu disais, un petit côté esprit de Noël. Euh... Oui. Et justement, c'est ça, euh, ce que tu disais, on s'en enlevait tout le côté unionion euh, de l'esprit de Noël euh, américain ça ferait un film plus badass mais justement c'est ça qui est marrant c'est que ça passe d'une scène où c'est tout mignon il a que la petite fille oh faut pas dire des gros mots tout ça puis après il sort, il sort la masse il est quatre trois, trois craindres d'un coup <rire> Non mais oui, oui, voilà. Non mais oui, oui, c'est bien résumé, c'est la bonne idée. Mais en gros, imaginez juste euh, Maman j'ai raté l'avion qui aurait été euh, fait par euh, l'enfant terrible du cinéma norvégien et qui se serait dit vas-y, euh, plutôt que de faire un truc gentillé, on va prendre un père Noël potentiellement qui est un ancien <rire> viking casseur de cul et on va lui dire vas-y. Donne des cadeaux aux enfants, et au milieu de ça, bah, si tu peux péter la gueule à deux trois braqueurs, on n'est pas contre. Entre deux pintes. Entre deux pintes, bien évidemment, parce que euh, ça ne serait pas rigolo si le Père Noël n'était pas en plus un, un alcoolique. <rire> oh la vache <rire> Non mais vraiment, j'aimerais tellement être à la réunion où les deux salariés se sont dit « Vas-y, euh, là tu fais boire trois bières, ensuite il, il part en traîneau et il jappe sur une serveuse, et puis ensuite euh, tu le fais aller dans les maisons, il distribue des cadeaux, mais en plus il balance des cadeaux à la gueule des gens, et puis il se pinte la gueule avec les bouteilles des proprios. » Et puis ouais, c'est ça, ouais. Il, se, euh, il se sert aussi dans le bar, il prend oh, pas, il prend pas si. que, le, que les cookies et le, et le verre de l'air. Oh mais... non, non, non. Je, je, il se fait beaucoup de... de... Comment ça s'appelle déjà le, le cocktail avec vodka et lait oh, je Sais plus, ça a un nom à la con, mais euh... ah, je sais plus, faudrait que je te le retrouve. Mais c'est le cocktail de The Dude dans The Big Lebowski. Euh, je te propose qu'on passe à l'écriture parce que honnêtement, je pense qu'on va mm -hmm. pas y passer trois quarts d'heure sur ce film. Donc, film écrit par Patrick Crazy et Josh Miller. C'est un... en fait, on est typiquement, si on devait rester sérieux deux secondes, sur euh, les mecs qui ont dû avoir la commande d'un film où on leur a dit caler euh, tant d'éléments euh, et les mecs se sont dit au milieu, bah. Les gars on va pas encore faire un énième film de Noël Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu dans le style De John Wick et mettre un père Noël Casseur de cul Donc clairement on est vraiment sur le film à concept Où en termes d'écriture vous avez les clichés Les plus américains à crever du genre Vous avez juste le petit côté Un peu cinglant qui je trouve fait partie Un peu du cinéma de Tommy Vircola, Mais on en parlera plus dans la mise en scène Avec cette famille un peu dégénérée Et vous avez ce père Noël au milieu C'est littéralement ça C'est ça ouais après c'est quand même une bonne parodie euh, un peu dans l'ensemble parce que La Famille Dégénérée ça fait un petit peu penser à La Famille Kardashian alors moi j'ai suivi quelques épisodes parce que dans le cas de mon travail c'était les Kardashian qui servaient de stream de test donc j'ai regardé un petit peu le concept euh, du truc et ça fait totalement penser à ça c'est-à-dire qu'ils sont pét pététunes, ils se prennent la tête pour rien, enfin, ils sont tous surfaits et, et c'est admirablement bien euh, retranscrit je trouve dans le, dans le, dans le film. Tu me tues des tests sur des cartes à dans le ouais, cadre ouais, du ouais, travail. Ouais, ouais, Il y a ça, peu ouais. de gens qui peuvent balancer ce genre de punchline, ouais. Nico. Euh, non mais oui, t'as raison, c'est vrai que ce côté très dégénéré avec cette famille tune où au milieu tu as donc le, le couple principal, entre guillemets, les deux personnages principaux, qui vont se retrouver avec leur fille au milieu de tout ça et qui vont être un petit peu dépassés. Alors, moi je trouve qu'en fait, ce qui plombe réellement le scénar, et pour moi, c'est la grande maladresse de ce genre de film, mais c'est régulier. Euh, c'est pas du spoil, mais en gros, dites-vous que pendant une bonne heure, le Père Noël ne va pas être aussi badass qu'attendu. Oui, Et ça qu il y a un petit peu d'attente quand même. Ouais. Euh, faut qu il faut qu'il démarre. Hein. Il, est, il est vieux. Hein. Il, y a, il y a un, faut mettre le starter, un petit coup de starter, un petit coup de whisky, un petit coup de, petit coup de bière, tout ça. Mais après voilà, l'action elle est quand même relativement non-stop, on va dire. Ah bah pendant les 50 dernières minutes, ça, ça, mmh. ça, ça, ça bastonne et ça casse des culs non-stop. Mais moi c'est mon gros souci, c'est qu'on est vraiment sur ce genre de film où en termes d'écriture, on sent que les scénaristes, on leur a quand même dit, il faut que vous ayez une bonne base dans laquelle le spectateur va se retrouver. Et donc du coup on se retrouve avec ces scènes de famille qui au début sont fun. Réellement sont vraiment fun comme tu l'as dit Il y a ce côté un petit peu cinglant et piquant Avec euh, on se balance des phrases à la gueule On est hyper factice euh, On a le l'espèce le, le, de connard d'acteur là Qui veut proposer son, son, son scénar absolument immonde Où tu sais à 10 km que c'est du Steven Seagal euh, sous coke Mais tant pis Ces scènes là fonctionnent Mais à côté je te retrouve avec des petits longueurs Genre moi je trouve un personnage qui est sous-exploité Alors que vraiment il pourrait être encore plus insupportable C'est le fils Instagrammeur Oh oui. Oh et, et franchement, je trouve qu'ils l'ont pas assez bien utilisé parce que ce genre de perso, mais t'as tellement envie de le voir prendre cher. Et en plus en live sur Instagram, mais alors là, ça serait le pied. Et je trouve qu'ils ont sous exploité. Alors il faut savoir que maintenant Instagram, les jeunes ils vont plus sur Instagram, ils vont sur TikTok. Ah peut-être qu'ils sur TikTok d'ailleurs. C'est ouais, je, je pense que c'est plutôt TikTok. C'est possible. On est un, un petit peu trop vieux pour TikTok. Ouais. Peut-être. Peut Cette vidéo d'ailleurs sera peut-être volée et uploadée sur TikTok. Ça serait drôle, si jamais ça arrivait, ça serait drôle. Mais, euh, mais donc voilà, il y a des éléments comme ça qui, je trouve, sont très sous-exploités en termes d'écriture, et à contrario, ouais on se retrouve avec des, des longues séquences où le personnage du Père Noël est un peu en mode euh, « je suis là, mais je suis pas là mmh. ». Et c'est là que je me dis qu'il y a vraiment un problème d'écriture, ou peut-être, comme je l'évoquais au début, on avait un premier scénar, et les mecs, ensuite, se sont dit au fur et à mesure, « bah plutôt qu'il y ait un super-héros, entre guillemets, qui vienne sauver la famille, greffons le Père Noël à ça, mmh. et c'est peut-être pour ça qu'il y a toute cette maladresse, où on a un peu l'impression que le Père Noël joue John McLean genre je mets 300 ans à démarrer sauf qu'à la limite, John McLean, entre guillemets il y a le côté, il n'est pas supposé être là quoi. et euh, le Père Noël, autant il est un peu supposé être là au début, après bon certes, il n'est plus supposé être là, mais il reste mmh. par choix, parce que... Il non, voit une... parce qu'il était bourré ou peut-être parce qu'il était bourré ou peut-être parce qu'il était bourré et qu'il voit une enfant et qu'il se dit, eh, je reste en plus, je vais lui faire un coup de main mais... Euh, mais voilà, en fait, on est vraiment sur un scénar tellement condensé qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire finalement dessus parce que derrière, ben, on n'est pas sur le genre de film où on peut trouver des métaphores ou des réflexions. Ou... Mmh. à la Limite, ouais comme je l'ai évoqué C'est vraiment une parodie qui joue avec Maman, j'ai raté l'avion et qui greffe au milieu un personnage un peu loufoque et vraiment, on est sur euh, typiquement le scénar à concept. D'ailleurs, euh, parlant de Maman, j'ai raté l'avion c'est carrément évoqué dans le film, c'est carrément repris en plus en version a... un peu plus gore. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a bon, je vais pas spoiler mais ils ils, en... ils évoquent le film Maman à l'avion dans le film. Donc euh... après Et on... vous en faites ce que vous voulez cette info mais c'est utilisé dans le film parce que tout ce que ça peut pareil dans ce genre de film, dès qu'on voit un élément qui sort un... qui est un petit peu euh... qui ressort un petit peu plus que les autres. Tu peux être sûr, cet élément va être utilisé dans 5 minutes, dans les 5 minutes pour péter des culs, pour pour faire quelque chose, quoi, une explosion, oui. pour que ce soit. Clairement. Ah ben là c'est le. On est vraiment dans le classique. C'est scénar, scénar prétexte. C'est scénar prétexte en fait. Tu sens que chaque étape, en fait, c'est comme dans un jeu vidéo. C'est tu vois un item au début, tu comprends pas pourquoi il y a l'item, puis tu récupères l'item, puis l'item va forcément te servir derrière. Oui. C'est exactement ça. En termes de mise en scène, ben, on va dire que c'est là que le film réussit réellement à détonner parce que si on devait se limiter donc, à l'écriture, vous avez vu, on est assez synthétique et il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, niveau mise en scène, Tommy Virkola, c'est un cinéaste donc, norvégien, qui a d'abord fait deux films euh, absolument légendaires pour les fans de Nanar ou en tout cas de films bis, qui s'appellent Dead Snow, Donc qui, littéralement sont des nazis qui reviennent en zombies et qui vont faire chier des touristes. Bon, Ça c'est le premier, mais le deuxième est encore plus drôle, c'est des nazis zombies contre des... Euh communistes zombies, et ils vont se foutre sur la gueule. Donc là, dans le genre éclaté, mm. c'est bien éclaté. Et ensuite, donc comme je l'évoquais, il a fait Hansel et Gretel 3D, dernièrement, il a fait The Trip et Seven Sisters, qui sont un peu passés inaperçus en France, même si Seven Sisters a eu droit à une bonne distribution en salle. Mais donc, c'est un cinéaste qui aime bien prendre des idées extrêmement fun sur le papier, et les mettre en forme, parfois de manière très premier degré, mais au travers de ce premier degré, il arrive à donner lieu à des moments qui sont assez lunaires et jubilatoires. Enfin, je sais mm -hmm. pas comment tu l'as ressenti sur Valhalla Night, mais moi j'ai trouvé que c'était un peu comme ça quoi. C'est ça, c'est à dire qu'à un moment, on, des moments, on oublie que c'est le Père Noël en fait. C'est à dire à ouais. à un moment, il est en mode oh, oh oh il sort les cadeaux, il y a de la magie, ça, il y a vraiment des, des tours de magie, il sort des quoi, il se rend dans la cheminée par exemple, il, télé, limite, il y a un, un effet de téléportation, un truc comme ça. Donc il y a toute la partie magie de Noël et euh, après euh, il est voilà il est en train de défoncer tout le monde, il y a du sang partout. Il se... Il est même blessé d'ailleurs, parce qu'il n'est pas, pas du tout, et c'est ça qui est assez appréciable, finalement c'est que le Père Noël n'est pas un super-héros, il n'est pas invincible, il est très vieux, mais il, voilà, il sait qu'il est vulnérable, qu'il peut mourir aussi. Donc il y a, il y a, ce, il y a ce petit côté-là aussi qui met un petit peu de suspense dans, dans l'histoire, mmh. qui est assez bien exploité. Bon, euh, un moment euh, qui est amené de façon un peu bizarre, sur la fin du film aussi, euh, C'est pas très logique ce qui se passe, mais bon. C'est ah, un le... film d'action américain, donc faut pas forcément réfléchir. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est souvent le gros problème de ce type de film, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais très bien que si tu cherches à trop creuser ou trop réfléchir sur ce que le film peut potentiellement vouloir t'évoquer en arrière-plan, mmh. tu sais très bien que derrière, tu vas trouver un paquet de maladresses et de clichés ou en tout cas de facilités qui vont faire que du coup, tu te dis euh, « ça marche pas ». Bon ben laisse tomber, tu sais très bien que si jamais tu cherches de la logique, tu la trouveras pas, donc euh, laisse tomber. Parce que sur la fin, ils auraient pu faire changer un petit déta... quelques petits détails et la rendre beaucoup plus, plus cohérente finalement. Et ça mm. c'est la fin qui m'a un, voilà, un petit peu sorti du truc. Bon, il vaut mieux se faire sortir du truc à la fin qu'au début, mais voilà, c'est ça un petit, qui est un petit peu dommage. Il y a... Ils auraient pu euh, essayer de la rendre un petit peu plus cohérente, mm. ça n'aurait pas été très compliqué je pense. Oh non. Bon, ça aurait été en sortant un gimmick classique. Hein, j'ai un gilet par balle Tu vois ce que je veux dire Ouais, vois à fait Je m'y attendais, attendais à ça, ça ne s'est pas arrivé. Et euh, je dis, bon, ok, bon, euh, ta gueule c'est magique, en fait. Ouais, ah, non, mais c'est ça. Je vais peut-être un petit peu, mais... Voilà. Non, mais si, t'as raison, en plus, c'est vraiment le ta gueule c'est magique. Mais c'est le mmh. gros souci, encore une fois, de ce genre de film. C'est qu'au bout d'un moment, les scénaristes, ils sont en panne. Et le réalisateur, bah, il se dit, bon, bah je me démerde avec ça. Ouais. Il, il le dit souvent dans le film... Le Père Noël lui-même ne comprend pas la magie de Noël, comment ça marche en fait. Il dit, bah c'est magique. Et, je, et il le sort, c'est l'excuse excuse qui sort très très souvent dans le oui, film. Il le sort vrai. très souvent. C un peu un, c de, mais c'est marrant parce que du coup c'est devenu un running gag un peu dans le film. Et, euh, et quand on voit un truc incohérent, on peut se dire, ouais bah ça va être la magie de Noël. Euh, c'est <rire> la meilleure on comprend excuse. Je comprends pas du, trop. C'est la meilleure excuse du mais, monde. Ça, c'est un peu le David Boudénoff du, du film, ça. C oh, c'est pas grave. Bon, oh, j'ai une hotte, mais je sais pas comment elle marche. C'est pas grave. <rire> non mais ouais, mais moi ce qui m'éclate c'est que du coup on a un Tommy Vircola qui est à côté. Bon moi c'est le seul gros reproche que je peux faire au film. Je sens que s'il avait eu un peu plus les mains libres, Vircola aurait fait encore plus gore. Mmh. Parce que clairement il y a pas mal d'effets gore. Et honnêtement pour un film qui a seulement un avertissement, il y a deux trois scènes où je me suis dit ah, avertissement ça Avertissement, ah d'accord, ah, il y a quand même un mec à un moment, il perd sa tête et il y a son corps qui, qui tombe mais il y en a un autre qui explose. Enfin, il y a... ouais, mais après c'est enfin, un peu mon avis perso, Qu'on voit un mec qui se fasse couper la tête, arracher un doigt ou démembrer entièrement, c'est de la violence gore bien sûr, mais ça reste, ça reste du bidon, enfin, on, sait... on sait tous que c'est ouais. un trucage. Après, il y a certaines formes de violence où là, tu vas plus... Ouais, en fait, ça dépend du contexte. Ça marcher plus mentalement, tu vois. Je prends une scène de viol, par exemple. Là, tu dis, ouais, même s'il n'y a pas de sens, il n'y a rien de visuel, vraiment, tu vas peut-être te dire, effectivement, ouais, c'est quand même violent mentalement, tu vois. Là, c'est vraiment de la violence gratuite, c'est du gore, c'est le mec qui explose, il repeint le mur, c'est de la violence marrante, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que chaque exécution d'ennemis dans le film, c'est un truc rigolo. C'est une fatalité à chaque fois. Voilà, il explose le crâne avec une masse. je enfin, bon, j'ai pas, pas tout, évoqué tous les gars du film non plus. Mais euh, voilà, c'est assez jouissif. On est là, ouais, bien peu pour sa gueule. Il a été méchant. Il a été passage. Il était sur la liste des méchants. Il va prendre la gueule. Et voilà. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que oui, remis avec le contexte, c'est vrai que honnêtement, mmh. c'est euh, vraiment du gore pour le, pour le fun. Quoi. Mmh. Et il y a même plein de séquences d'ailleurs, qui pour éviter que ça soit trop gore, sont souvent filmées un peu de nuit ou dans l'obscurité, pour éviter qu'on voit trop les effusions de sang. Il y a notamment une grosse séquence de baston dans une petite cabane, mmh. où honnêtement, on ne voit pas beaucoup d'effusions de sang, parce qu'il fait complètement noir, donc c'est plutôt... Euh... Il y a peut-être aussi le fait que ça permettait d'être un peu moins exigeant aussi, en termes de et c'est souvent... Euh... Euh, des astuces utilisées par les, justement par les better en scène, c'est d'ajouter de, des effets par exemple de pluie, de météo un petit peu dégueulasse pour cacher un peu les défauts des, des effets spéciaux. Ou même passer en noir et blanc pour éviter d'avoir trop de problèmes de censure, comme quand à Tarantino dans Kill Bill, volume 1. Mais euh, et en plus vous rajoutez par-dessus ça, le fait qu'on l'a pas trop cité, mais le film donc est produit par David Leach qui avait réalisé Bullet Train, donc comme quoi... Je trouve toujours des liens entre les films que l'on chronique. Et donc du coup, forcément par découlement, il y a un petit amour de la cascade qui est quand même plutôt bien sorti. Je veux dire, vous enlevez euh, le fait qu'il y a un traîneau du Père Noël et certains effets spéciaux entre guillemets euh, avec le Père Noël et par exemple son passage dans la cheminée. Quasi toutes les scènes d'action sont réellement faites par des cascadeurs mmh. et il y a vraiment un travail d'acting qui passe extrêmement bien derrière. Donc je trouve que ça participe à ce qu'on évoquait au côté vraiment fun et euh, un peu jubilatoire de l'ensemble. Et paradoxe, je trouve qu'ici les séquences d'action fonctionnent beaucoup mieux par exemple que sur un bullet train où ils n'ont pas réussi à bien utiliser le train alors que là, ils utilisent bien le Père Noël, mmh. ils utilisent bien les décors, ils utilisent bien l'ensemble, ça fonctionne, c'est limpide, c'est clair. C'est cash, quoi. Au moins, ça marche. Vrai. En termes de casting, du coup, euh, on va se garder David Harbour de côté parce que euh, le beau David est quand même l'élément fort du film. Euh, au niveau des rôles secondaires, donc, on a John Leguizamo qui joue donc le méchant principal a.k.a. Scrooge c'est comme ça qu'il se surnomme, euh, qui est plutôt fun, qui est assez drôle, mmh. qui est vraiment un gros second couteau du cinéma américain, vous avez déjà forcément vu sa tête, il est quasiment partout, je crois même d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est en ce moment à l'affiche aussi du menu, où il a pareil un rôle secondaire. Euh, ensuite on a Alex Hassel et Alexis Luder qui jouent donc les parents de la petite. La petite est jouée par Léa Trudy et après dans les rôles de la famille exécrable nous avons Beverly D'Angelo qui joue la mère, Eddie Patterson qui joue la sœur et Cam Gigandet qui joue l'acteur exécrable et détestable qu'on a tous envie d'emplastrer en dans le mur. Mais en même temps vu sa gueule c'est évident que ça fonctionne. Euh, je sais pas, toi, ce que t'as pensé du casting secondaire dans sa globalité, mais euh, il fonctionne bien. Ouais, il cast... est efficace, de ouais, franchement, très efficace ce casting. Et puis, bah, t'as lui, ouais. monsieur le shérif de Stranger Things, qui ici est employé complètement à contre-emploi. Du coup, euh, qu'est-ce que t'as pensé de son interprétation du Père Noël bah, Ça lui va très bien, finalement. Lui... C'est un acteur, finalement, je trouve, qui il... il... il... est très polyvalent. C'est-à-dire que... que dans Stranger Things, au début, il est un peu le shérif, un petit peu avec l'embonpoint, tout ça. Après, il casse des culs, littéralement, des, des Soviétiques. Donc, euh, qu'il ait de l'embonpoint et qu'il casse des culs dans le même film, finalement, c'est pas du tout gênant. Oh non, c'est pas gênant. Au contraire, ça passe. Et en plus, je trouve que David Arbour, c'est un mec qui a mis beaucoup de temps, malheureusement, à, à réellement trouver sa place au sein du cinéma américain. Je veux dire, il a fait beaucoup de second rôles et il a même fait des gros plantages comme un certain Hellboy réalisé par Neil Marshall qui est une catastrophe abyssale, euh, mais où lui essayait de plus ou moins s'en tirer dans le rôle d'Hellboy avec un masque qui l'obstruait complètement. Et je trouve que là, depuis qu'il y a les deux dernières saisons de Stranger Things qui sont sorties, il arrive enfin à trouver un terrain sur lequel s'éclater. Et on sent que là, sur ce genre de film, c'est pas sa plus grande interprétation, c'est pas le rôle de sa vie, mais... Ça lui va bien. Mmh. Comme disait Nico, il a la gueule de l'emploi. Et franchement, bah ouais, il est drôle dedans. Oui. Il est vraiment drôle et ça fonctionne du feu de Dieu. Non, non, clairement. On arrive à la fin de cette vidéo, mon cher Nico. Qu'est-ce que tu retiens du coup de Violent Night C'était un très très bon film de Noël. On aurait presque envie d'aller emmener les enfants le voir. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de séquences qui sont très, bah, très enfantines avec le Père Noël. Tu dis pas de gros mots ma fille, c'est pas bien. Hein. Tu le renfonces dans le cul <rire> Il y a des trucs comme ça et après bah, effectivement ça t'adresse un petit peu. Donc on se dit ça va peut-être d'attendre un petit peu, quelques années, quelques années de plus pour, pour emmener ma nièce ou mon neveu ou ma fille. D Disons que je pense que 10-12 ans, c'est pas déconnant pour que les gamins passent un bon moment et un truc un peu déviant mais pas non plus trop. Je sais pas ce que t'en penses mais je me dis que ça, ça le ferait. Ouais. C'est-à-dire que potentiellement, voilà, un avant 12 ans on va dire, regarde maman j'ai raté l'avion. Mm -hmm. À la, à la maison comme ça on met télé, euh, télé tu mets là oui voilà alors je n'ai pas, pas dire la cassette VHS c'était nous quand on était gosses on regardait les Goonies sur la cassette VHS là, mais là, on tu met Netflix mets, hein, tu <rire> en mets Netflix voilà ou euh, voilà Netflix ou, ou un blu et puis maman va à l'avion puis euh, après pour euh, quand ils sont couchés pour les plus grands on met Violent euh, Night ouais c'est pas une idée ça déconnette. peut faire un bon film de Noël effectivement à regarder à Noël alors pour le moment effectivement il est encore dans les salles donc il faudra attendre un an avant de l'avoir euh, la en support... Sous, euh, le, en... Sapin, Sous le sapin, peut-être, discrètement le Voilà, le sapin. Pour le regarder à Noël, c est, c est, effectivement, ça peut, ça peut être bien sympa. Je te soutiens complètement. En fait, on est sur vraiment le trip qui est cliché, euh, très grossier, facile... Euh, rébarbatif et qui use des mêmes poncifs que le cinéma américain a tendance à malheureusement utiliser depuis quasiment 40 ans au sein du cinéma d'action même le noir il meurt en premier même le noir meurt en premier, c'est vrai qu'en plus j'ai pas fait mais, et, et pourtant il n'y a pas beaucoup de noir en plus dans ce film soit dit en passant mais, mais donc du coup, passé tous ces gros gros gros gros points noirs le film est un bon film d'action un film fun, décomplexé où David Harbour s'éclate et où Tommy Vircola à la mise en scène, donne vraiment tout ce qu'il a pour faire en sorte que les clichés, ok, ils sont là, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on se marre, qu'on s'amuse, qu'il y ait des bonnes blagues et qu'il y ait du gore. Si vous attendez ça, allez voir Violent Night de Tommy Vircola, vous allez vous marrer. Sinon, euh, regardez les John Wick Voilà, si vous voulez juste de l'action bien décomplexée, bien violente et bien gore, regardez les John Wick. Et sinon, si vous voulez un truc dans l'esprit de Noël, Violent Night Merci mon cher Nico. Merci pour ton invitation. Bon, tu sais bien que c'est un plaisir à chaque fois de t'avoir ici. Euh, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Salut. Petit whisky Whisky. Petit whisky. Allez. Ah, vraiment un tout petit... J'ai envie de dire juste un parce que je rentre en presse aussi.